et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie euh, qui sera la troisième de notre série consacrée à l'utilisation des modules GPS pour euh, nos montages Open Source Hardware. Alors, euh, comme promis lors de la dernière vidéo euh, où euh, il était question de tester le module avec euh, un PC qui tourne sur, une machine, euh, sur un système Ubuntu Linux, nous voici maintenant sur un environnement Windows pour vous expliquer euh, comment tester votre module avec l'environnement Windows. Alors la première chose à faire est de télécharger et d'installer le logiciel fourni par uBlox. Donc est, il est fourni par le fabricant euh, de, euh, du boîtier électronique uBlox, il s'appelle uCenter. Il suffit maintenant de l'ouvrir. Actuellement, nous sommes connectés à notre module via USB. Là, comme vous voyez, nous avons une map-monde, mais euh, pas d'informations sur la position pour le moment. Nous allons aller dans Connect à ce niveau, ou bien via Receiver, Port, et nous allons... Attendez une seconde, nous déconnecter et nous connecter au port numéro 12. Il faut adapter le numéro du COM par rapport euh, à celui euh, que fournit le système d'exploitation euh, pour votre module. Comme vous voyez, maintenant nous sommes connectés à notre module et nous avons déjà une information sur notre position. À ce niveau, nous sommes bien en Algérie. Euh, ici, nous avons l'image qui, qui indique la position des satellites que notre antenne reçoit. Donc avec leur identifiant et leur position. Nous avons beaucoup plus d'informations sur, euh, par exemple, la qualité euh, du signal reçu par notre antenne depuis ces satellites. la puissance de signal fournie par chaque satellite. On peut avoir l'heure. On peut aussi avoir la valeur de notre position en longitude et en latitude. Notre vitesse, là on est immobile, donc automatiquement <rire> la vitesse elle est égale, ou bien, elle tourne autour de 0, Ainsi que l'altitude à laquelle nous nous trouvons. Actuellement, notre récepteur euh, indique une altitude, de, une altitude de 730 mètres par rapport au niveau de la mer. Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons pas mal d'informations euh, fournies par notre euh, module PS. On peut aussi, euh, si nous avions une connexion Internet, accéder à une image map de notre position un peu plus précise en utilisant la base de données de Google Maps. Parmi les possibilités qu'offre ce logiciel, nous avons euh, l'enregistrement de notre position point par point à une certaine fréquence et euh, la possibilité de les sauvegarder dans une base de données euh, qu'on peut exporter vers par exemple le Google Maps ou bien Google Earth. Il y a pas mal euh, de configurations possibles avec ce logiciel, mais euh, ce que nous allons vous montrer est la méthode euh, qu'on peut utiliser pour changer la valeur de la vitesse de transmission euh, du module. Cela est euh, parfois nécessaire si, par exemple, euh, on veut le brancher avec, avec euh, une carte électronique et qu'on veut changer la valeur de transmission TXRX euh, en série entre la carte et le module. Alors, il faut aller dans « View » et puis aller dans Message View. Je vais agrandir ça. Il faut aller dans Ubx puis dans CFG puis dans PRT pour Port. Et là, nous avons la configuration actuelle de notre module. Alors euh, nous avons la vitesse qui est euh, fixée à 9600 bauds. Euh, nous pouvons choisir quels sont les protocoles euh, qu'utilise le module. Et sur quelle UART, donc quelle sortie utiliser. Donc on a d'autres possibilités de réglage. On peut ici changer la vitesse. Pour avoir la configuration actuelle, il faut aller à ce point et faire « Pool ». Cela va lire la configuration actuelle du module et l'afficher ici. Si, par exemple, on veut changer une valeur, par exemple, il nous, il nous suffit maintenant de mettre « Send ». Cela va envoyer notre nouvelle configuration à notre module. Voilà, c'est tout pour cette euh, courte présentation du logiciel uCenter euh, euh, qui est un logiciel très intéressant à utiliser euh, pour configurer euh, notre module euh, qui utilise comme euh, je vous le rappelle euh, le boîtier uBlox euh, Neo6M Alors, euh, en attendant la suite de nos vidéos euh, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur ce sujet ou bien sur un autre et à nous suivre sur notre page et à interagir avec tous les membres de, du groupe euh, via notre euh, groupe sur Facebook. Et de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.